Dans cette vidéo, tu vas voir 6 taureaux, mais pas n'importe lesquels. Il s'agit des 6 taureaux qui ont été tués le 24 septembre 2022. Il y avait Apis, Boukis, Kemur, Kanoutef, Nevis et Onufis. ces six taureaux ont servi de cible pour un jeu de garçon, le temps d'une fin d'après-midi dans les arènes de Broca dans les Landes. Peut-être que tu trouves bizarre que je te parle de jeu pour parler d'une corrida, mais du point de vue des personnes humaines qui y participent, on les appelle les taureaux, ça en a toutes les caractéristiques. Je ne parle pas du point de vue des taureaux, bien sûr, qui eux sont des accessoires. Pour qu'une activité soit considérée comme un jeu, il faut que les participants soient consentants, que l'activité soit improductive et que les participants aient conscience d'être dans une activité fictive avec des règles bien établies. Le terrain de jeu, c'est l'arène, les joueurs ont même des camps où ils peuvent se réfugier sans être attaquables. Les jeux ont été classifiés par Roger Caillois, sociologue et membre de l'Académie française dans son livre « Les jeux et les hommes. Il s'est intéressé à l'esprit même des jeux, d'où il a identifié quatre catégories fondamentales. L'agon, c'est un jeu basé sur une compétition entre plusieurs joueurs. On peut penser ici aux échecs, à un match de foot ou à une partie de Quidditch. L'aléa, qui correspond aux jeux de hasard comme le bandit manchot ou la roulette russe. La catégorie ilinx, qui signifie en grec ancien le tourbillon d'eau, qui rassemble les jeux qui donnent le vertige comme la balançoire, les attractions foraines, l'alpinisme. Et la catégorie mimicry qui peut être traduite par mimétisme qui regroupe toutes les activités où on joue un rôle, où on fait semblant. Roger Caillois cite les imitations enfantines, les poupées et déguisements, ou encore les arts du spectacle. Clairement, la corrida se range ici. On fait comme si on se battait avec un taureau. On ne peut pas vraiment dire que la corrida soit un vrai combat, puisque si un torero est blessé par un taureau, le jeu est interrompu, ce qui est très rare, sûrement moins fréquent que dans les matchs de foot. La corrida est un jeu mimicry où l'adresse est très importante puisque les joueurs doivent planter différentes armes blanches à des endroits précis d'un taureau, en mouvement, avec des mouvements contrôlés et un peu aléatoires, ce qui fait le piquant du jeu si j'ose dire. Si les plantés sont ratées, le joueur sera gentiment conspué. Si les plantés sont réussis, le public agitera un chiffon blanc et le jury donnera une bonne note assortie d'une récompense. Glock la récompense puisqu'il s'agit de l'oreille du taureau mortellement blessé dans le jeu. Le jeu de la corrida se passe généralement en trois phases. Pour la première phase, on fait rentrer le taureau dans l'arène. On le fait courir un peu pour montrer que le jeu n'est pas truqué, que le taureau est vigoureux et qu'il pourrait faire mal avec ses cornes. Puis arrive un joueur monté sur un cheval à qui on a bandé les yeux pour qu'il ne voit pas arriver le taureau. Le joueur est armé d'une lance avec une grosse pointe tranchante. Comme il est plus haut, il est inatteignable par le taureau. Dans cette manche, il s'agit de toucher la cible au niveau du cou pour couper muscles et ligaments, et ainsi le blesser et affaiblir le taureau et l'emmener ainsi à baisser sa tête, ce qui est important pour la suite. Ici sur Kanutef, le joueur à cheval utilise sa lance un peu comme un marteau-piqueur. C'est un peu de la triche, les spectateurs râlent. Un peu à côté pour Nevis, Onufis saigne déjà beaucoup après cette étape. Apis et Boukis étant trop jeunes, pour eux, cette première phase a été zappée. Le jeu a commencé directement à la deuxième phase. Pour cette deuxième phase, il s'agit de planter des sortes de harpons dans le garrot des taureaux, à la jonction du cou et du dos. Il faut là aussi beaucoup d'adresse pour atteindre la cible au bon endroit, tout en feintant le taureau dans sa trajectoire. Souvent, les harpons tombent ou sont enfoncés au mauvais endroit. Des ratés pour Kanutef, et sur 6 harpons plantés, 4 vont lui larder le dos pour le reste de la partie. Pour Apis, des ratés aussi, et il faut se boucher les oreilles pour ne pas ressentir sa douleur. C'est clair, c'est pas un jeu pour lui. Et par la suite, il tombe à plusieurs reprises, faut même l'aider à se relever pour que le jeu continue. Pour Onyfis, il ressort de cette deuxième phase avec le dos et le cou complètement lardés. Pour Boukis, la plupart des harpons sont tombés. Il en reste deux sur six essais. Douleur et colère pour lui. Pour Kemur, les spectateurs sont satisfaits. Les plantées de harpons tiennent et sont centrés. Comme pour Kanoutef, il va supporter 4 harpons dans le dos pendant le reste de la partie avec des douleurs aiguës à chacun de ses déplacements. Pour Nevis, les harpons sont plantés un peu n'importe où, mais ils tiennent, hélas pour lui. Il est en sang et en larmes. La troisième phase, c'est la fin de partie, la plus délicate pour le joueur principal. C'est surtout lui qui sera jugé à la fin. Il s'agit de planter une longue épée, de sorte à provoquer une hémorragie interne chez le taureau et qu'il finisse par s'effondrer au sol, mourant. Cette étape est compliquée. C'est pour ça qu'elle se fait sur un taureau qui est diminué, fatigué, et blessé dans les phases de jeu précédentes. Il faut feinter le taureau pour faire dévier sa tête, pour pouvoir, pendant ce temps, planter la lame de l'épée en visant entre la colonne vertébrale et l'homoplate droite. Pour Kanutef, les spectateurs ont trouvé que le joueur avait bien planté l'épée, une lame de 80 cm totalement entrée dans son corps. L'épée n'est pas plantée au milieu du corps, et traverse le corps d'Apis, de part en part. Nevis a fini par s'effondrer et s'est relevé avec l'énergie du désespoir. La lame de l'épée a transpercé le corps de Kemur, mais il trouve encore la force de rester debout. Une fois que la grande épée est plantée pour provoquer la chute du taureau, deux autres joueurs essaient de le faire tourner pour que la lame de l'épée vienne découper organes et tissus à l'intérieur de son corps. Si le taureau ne tombe toujours pas, on donne une épée de secours au Torero, qu'il doit planter dans le bulbe rachidien entre la base du crâne et le début de la colonne vertébrale. Comme le taureau est super blessé et épuisé, il ne bouge plus trop. C'est plus facile. Ça permet d'arrêter la boucherie et le jeu. C'est ce qui est arrivé à Kanutef. Le joueur principal s'en est d'abord servi pour lui faire baisser la tête en le piquant sur le museau à plusieurs reprises. Il a fallu deux coups avec l'épée de secours avant que Kanutef s'effondre. Apis aussi s'est effondré, après la première épée. Nevis, qui s'était relevé, a également été une fois de plus frappé par la lame. Kemur, non seulement ne s'est pas effondré par l'épée, mais même l'épée de secours a dû être utilisée à deux reprises. Extrême violence. Une fois le taureau à terre, la partie se termine avec un coup de couteau qui doit être enfoncé dans la nuque pour trancher la moelle épinière. La plupart du temps, plusieurs coups sont nécessaires. Le taureau est paralysé et des signes comme la respiration montrent qu'il est toujours conscient. Encore vivant, on pourra lui couper ses oreilles pour les offrir en trophée. A la fin du jeu, le joueur principal est applaudi avec euh, plus ou moins d'entrain suivant sa performance. Puis, le terrain est dégagé et nettoyé, prêt pour une autre partie. Canutef, Apis, Onufis, Mnevis, Boukis, Kemur, vous valiez mieux qu'une après-midi de distraction.